Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais vous raconter mon témoignage. Donc du coup je suis née dans une famille de confession musulmane, dont je suis l'aînée euh, avec ma soeur jumelle. Grandir dans la foi musulmane, donc euh, dire lecture, écriture du Coran, plus récitation, euh, la prière cinq fois par jour, le ramadan, enfin tout ce qui va avec quoi. Mon père était très, enfin je pense qu'il l'est toujours, mais il était très strict euh, niveau euh, religion, même ça là C'était interdit. On a tous des souhaits en vrai, on a tous envie de parler à Dieu, mais quand tu pas de réponse, ben, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, ben, tu commences à te lasser, tu te poses des questions, tu en as marre et tu finis par abandonner. En 2015, euh, j'ai été mise à la porte. C'est très, très, très difficile, la solitude. Franchement, je le souhaite à personne. Même si ça dure que un mois, trois mois, franchement, je le souhaite à personne. C'est très, très dur. Et euh, surtout quand tu personne à qui te confier ou quoi que ce soit. Après, moi, j'avais ma soeur jumelle, mais le souci, c'est que ben, elle, elle était euh, partie euh, bien avant pour d'autres raisons diverses. Ben, je continue quand même euh, mes activités, quand même j'avais le basket. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon mari actuel. Il m'a demandé de l'accompagner euh, à l'église. Moi, je l'ai fait, bien entendu, mais c'était juste pour le faire plaisir. Parce que pour moi, je suis musulmane. Hein? Donc, euh, qu'est-ce que je veux faire dans une église, moi Donc, du coup, je l'ai accompagnée. Moi, la première fois que je suis rentrée, enfin, avant d'accompagner à l'église, en fait, pour moi, l'image de l'église, c'était, euh, vous allez rigoler, mais un peu comme dans Shrek, quand il se marie avec sa Fiona, l'église, c'était ça, moi, en fait. Du coup, je l'ai euh, accompagnée, et puis, euh, pendant la prière, il euh, y a une, une personne qui s'est mise à prier et qui s'est mise à raconter euh, bizarrement ma vie. Bon. Ok, bah sur le coup ça m'a tilté, mais bon j'ai pas. pas cherché à savoir plus euh, personnellement. Euh, moi j'étais plus euh, dans l'optique, enfin dans l'optique, pas dans l'optique, mais plus euh, je regardais ce qui se passait autour de moi et tout. <rire> Comme une enfant, enfin bon. Et donc, euh, mais c'est quand même resté dans ma tête. Mais le souci, c'est que j'avais des doutes en même temps. Parce que quand tu grandis pendant 20, plus de 20 ans dans une religion, tu crois fermement à cette religion, même si euh, tu as un Dieu qui ne te répond pas, enfin, pour, pour ma part. On a été invité à Châteauroux pour une soirée louange. C'était très sympa. Et le lendemain, nous sommes partis à l'église de Châteauroux. Et en fait, pendant la prière, il y a une, une petite dame qui s'est l'humée, qui s'est mise à prier et qui, en fait, ben une fois c'est mis à raconter ma vie sauf que elle a rajouté en même temps qu'il fallait que j'arrête d'être entre deux chaises que j'arrête de douter qu'il fallait absolument que je fasse mon choix c'est à ce moment là que ben, j'ai compris qu'en fait c'était pour moi et que c'était dieu qui me parlait c'est à partir de ce moment là que ma conversion a commencé au début je connaissais rien et puis euh on te dit euh, en fait euh, quand tu pries, tu pries avec ton cœur tu pries avec foi, c'est pas des récitations c'est pas des récitations t'as rien à apprendre par cœur <rire> et euh, c'est vrai que c est, c est ça franchement c'était un, pas une espèce de soulagement mais pff, voilà quoi enfin être libre libre de dire ce qu'on veut, ce que l'on pense ce qu'on veut dire à Dieu, ce qu'on veut lui demander décembre 2016 euh, un an pris pile euh, que j'ai été mise à la porte, j'ai pris mon, mon baptême par immersion. J'étais toujours en contact quand même avec un de mes oncles qui est en Afrique. Et depuis qu'il a appris que je me suis convertie, mais il a coupé contact avec moi. Ma famille aussi l'a très mal pris. En fait, je me suis mariée en juillet 2019. Et donc, j'avais écrit un courrier en espérant qu'il puisse venir à mon mariage. Quelques jours plus tard, j'ai pu voir ma mère, j'ai pu voir mon frère et... Et ma sœur, bon, ça va, au moins, ils ont posé des questions. Ils ont demandé pourquoi je me suis convertie et tout. Donc, je me dis, tch, ça a travaillé quand même. Hein. Et, euh, mais ils n'acceptent pas du tout. Ils pas, de venir, ils ne veulent pas venir chez moi. Ils n'acceptent pas que je vienne chez eux de peur que je convertisse, mes frères et sœurs. Et que la seule condition pour que je revienne chez eux, que j'ai contact avec eux, c'est que je redevienne musulmane. Et du coup, je me suis mariée, ils n'étaient pas là. Mais bon, c'est pas... C'est vrai que... En général, on dit, quand on se marie, on aimerait que sa famille soit là euh, et tout. Je me suis dit, euh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu accepte euh, mon union et qu'il est là. Voilà. Et que je suis pas seule, il est là euh, en tout moment, quand j'ai besoin. Donc voilà, puis j'avais ma soeur jumelle qui est venue quand même. La situation familiale compliquée, hein, comme... Je vais vous l'expliquer, mais bon, je ne perds pas espoir. Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Ils finiront peut-être par accepter Jésus dans leur vie. Je prie pour ça. Le message que je voulais faire passer, c'est que de ne pas perdre espoir. Pour, surtout pour les personnes qui recherchent Dieu. Euh, surtout, ne pas penser que vous êtes seul. Il y a un Père Céleste qui nous surveille, qui nous protège et qui nous console à tout moment. Voilà. Que Dieu vous bénisse.